Lorsque on a signé les accords de défense avec la France, c'était déjà mal pari. Parce que qu'est-ce qui s'est passé La France est intervenue à Conan. À l'époque, les citoyens maliens ont applaudi des deux mains avec les drapeaux français que tout le monde y sait en criant « Vive la France !». J'ai entendu dire Hollande à Bamako que c'était le plus beau jour de sa politique, tellement il a été bien accueilli. Mais la vérité est que la France est intervenue et ensuite, elle a fait envoyer une lettre par son ambassadeur, à son ambassadeur qui l'a donné à giang qu'il qui l'a signé. Qu'est-ce que John lui avait demandé Au fond, il ne lui avait demandé que la couverture aérienne laissant l'armée malienne progresser. Mais ils sont venus, ils ont ajouté à cela l'arrivée des troupes au sol. Et depuis, ils n'arrêtent pas d'amener des gros containers avec des engins. Et c'est un secret pour personnes qui sont en train d'exploiter de l'or dans le nord là-bas et conteneurs qui viennent, qui partent, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais cela dit, lorsque vous signez ce type d'accord de défense, vous êtes en position de faiblesse, cela est clair et net. Et lorsque vous êtes en position de faiblesse, vous êtes sous le dictat de celui qui veut vous aider. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ce type d'accord Ce n'est pas que pour Mali, moi je l'ai vu ailleurs. On va vous dire, nous allons vous envoyer des soldats, mais ils ne relèvent pas de vos juridictions, quels que soient les actes qu'ils vont faire là-bas. Nous, nous réservons le droit de les poursuivre chez nous ici, lorsque ces actes violent nos propres lois, mais vous, vous ne pouvez pas les poursuivre. Vous pouvez vous plaindre à nous et nous allons prendre en charge votre plainte que nous allons juger par nos juridictions. Donc, ça veut dire que euh, les forces Barkane sur le sol du Mali actuellement, quel que soit ce qu'elles feront, elles ne seront pas jugées par le Mali. Ah non, pas du tout. Elles ne seront pas jugées. Aucun élément des forces Barkane ne sera jugé au Mali pour ce qu'il va faire, même pour des infractions de droit commun un euh, prénom, euh, bah, un viol, n'importe quoi. Ils ne seront pas jugés. Euh, ça va être signalé. Si les peuples sont réunis, eh il va être jugé en France, mais pas par les droits maliens. C'est clair, ça. Euh, récemment, euh, les, les, les habitants du village de Bonti ont, ont fait l'objet des frappes aériennes de la part des forces Barkhane. C'est à cause de cet accord-là que la France ne sera pas jugée La France va être jugée. Encore faudrait-il, et ça, il ne faudrait pas le mettre... Euh, sur le dos des Français, encore faudrait-il que les autorités d'ici instruisent ce cas, constituent un dossier et en fait la France. Mais là, les autorités maliennes n'ont pas reconnu les exactions de Bonti, elles ont juste ignoré ce qui s'est passé. Comment vous pouvez expliquer ça je pense qu'il faudrait, en ce moment, j'en ai évoqué un mot avec euh, le président de l'Association malienne des droits de l'homme, il faudrait que, eux, ils dépêchent une équipe pour aller enquêter sur les lieux. Il faudrait qu'ils rapportent des éléments documentés euh, de tout ce qui s'est passé là-bas et fait vite le gouvernement pour obliger le gouvernement à faire le travail qu'il n'a pas fait. C'est la société qui va prendre le relais. Actions. Euh, moi, j'ai rencontré des éléments de, euh, de l'Association malienne des droits de l'homme, du barreau, et je leur ai dit il faudrait que vous vous pour aller faire ces enquêtes-là. Elles ont répondu quoi exactement J'ai eu l'assurance que euh, déjà il y a une, des équipes qui sont constituées, peut-être même qui sont déjà parties. Abonties, c'est ça Abonties. On, on a servi aussi les Nations Unies d'aménagement, puisqu'elles doivent veiller sur la paix, selon elles. Elle est prompte à faire des rapports sur les exactions de l'armée malienne. Donc, elle aille faire des rapports sur ça aussi. mamie mis tout le monde un peu devant ses responsabilités. Quand on voit euh, la timidité des autorités maliennes à agir dans le cadre de cette crise au nord, est-ce qu'on euh, peut penser que les Maliens qui réclament aujourd'hui le départ de Barkhane, du territoire malien, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils se trompent de cible dans leur combat Puisque le gouvernement ne veut rien faire au Mali. Oui, les Maliens... Moi, je dirais qu'ils se trompent de cible. C'est-à-dire que Barkhane sera ce que le Mali voudra qu'il soit. Mais si le Mali don leur donne une licence totale de se comporter comme ils veulent, et le Mali n'a même pas l'appropriation de l'accord qui sur lequel leur présence au Mali est fondée, les Maliens ne le savent pas, le commun des Maliens ne le sait pas. Donc, je veux dire, Barkhane est en sont libres. Et les gens qui se battent contre Barkhane, je vous assure, ça fait longtemps que je le dis, que le problème n'est pas dans les étrangers, ça fait détourner notre attention. Le problème est dans, tout simplement, la redéfinition de notre État et de sa responsabilité par rapport à la conduite de la vie publique tout court. On a chaque fois des gens qui débarquent dans l'État ou qui n'en ont pas l'expérience, ou qui ont même l'expérience, mais l'expérience de quoi De la corruption, des détournements, ou même ces jeunes qui sont arrivés, qui se retrouvent avec la même bande qui était sous l'Ibeka et qui les à tour de bras, comme si eux, ils étaient venus remplacer euh, les pions d'Ibeka, mais avec le même système. Donc l'État nage dans sa faiblesse congénitale. L'État n'a et comme pouvoir de pouvoir faire quoi que ce soit, c'est la société civile qui est chaque fois obligée de se battre avec une énergie folle pour changer les choses. Maître Batili, au moment de, de la signature de l'accord de, de sécurité avec la France, vous étiez membre du gouvernement Cet accord-là, nous on l'a pris à la radio, c'est pas venu sur le, la table du gouvernement, encore moins. Ça a été débattu à l'Assemblée. Moi vous savez, c'est comme l'accord d'Alger, je ne l'ai jamais vu sur la table du gouvernement. J'ai jamais été appelé à l'Assemblée pour dire il y a un débat sur cet accord. C'est la même chose pour la défense. Vous savez, ça se passait. Le Mali a été géré à un moment, à notre insu à nous tous, sur la base d'une relation personnelle d Ibrahim Bouakar Keïta et de François Hollande. Les deux se connaissaient au niveau de l'international socialiste et Ibeka était fasciné par cette camaraderie-là. Il est le camarade du président de la France. Il se dépêchait de faire tout ce que Hollande disait, pensant que tant que Hollande était en France et dans la tête d'Ibeka, Hollande faisait fait dix ans comme lui, il allait faire ses dix ans. Donc, il allait s'accompagner durant leurs deux mandats. Et pour lui, céder à Hollande, c'était avoir la facilité que la France fasse tout ce que lui, il veut. Or, Hollande a géré les intérêts de la France. Il n'a pas géré son amitié avec Ibeka. Et Ibeka n'a pas géré les intérêts du Mali. Il a géré sa seule amitié avec Hollande. D'où tout ce déphasage-là. Et donc, qu'est-ce que le Mali, à votre avis, le Mali doit faire aujourd'hui avec l'accord Un accord de défense, ça se remet en cause. Voyez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais en 1994 au Rwanda, lorsque euh, tout euh, Après les génocides et tout. Et, mais Paul Kagame, il est venu, il a donné deux mois aux Nations Unies, aux troupes des Nations Unies, à toutes les troupes pour quitter le territoire rwandais. Il a tout remis en cause, tout. Il dit, je vais m'assumer... Si on doit périr, on va périr. Ou si on doit se sauver, on va se sauver. Mais que bah, laissez-moi tranquille. Ça, c'est des hommes politiques courageux. Moi, si vous me demandez, est-ce que j'ai besoin de la France Je vous dis littéralement non. Mais madame, il faut qu'on soit clair, ça c'est historique. Ça n'a rien de vindicatif contre qui que ce soit. Quand Moussa Traoré tombait, on avait 32 avions de chasse au Mali. Il n'y a que trois avions de chasse qui sont venus de France de Saint-Didier pour chasser les rebelles. On avait 32 avions MiG-21 qui étaient les correspondants des mirages qui sont venus. Ces avions-là, ils ont été vendus par Alpha Omar Konare et Smaïlou Maïka au Pakistan. Et l'ambassadeur de Russie m'a dit lors des. J'ai représenté le gouvernement à la fête d'indépendance de la Russie et en bavardant dans le salon, il m'a dit Mais vous savez. C'est difficile même que la Russie fasse confiance au Mali parce que la technologie d'avion militaire, c'est une technologie qui ne bouge, bouge pas beaucoup, mais c'est les équipements, la modernité des équipements qui s'ajoutent à la technologie primaire. Et donc nos MiG-21, comme vous avez laissés, c'était à l'époque des types d'avions qui armaient nos bases en Somalie, passent à la base américaine avec les F-15 en Éthiopie. Mais quand le Mali a pu vendre ça, au Pakistan qui est armé par l'Amérique. L'Amérique a disposé de la technologie de notre aviation militaire et la Russie a réussi à dépensé des milliards pour rapidement changer tout ça à cause du Mali. Et c'est des questions qui sont là, qui sont liées à la qualité de la gouvernance du Mali. Barkhane a permis au terrorisme de s'installer dans les régions du Nord en vidant l'armée de la région du Nord. Barkhane n'a pas voulu que notre armée dépasse Gao. Encore, nous avions nos structures militaires intactes dans le nord, même si l'armée avait abandonné certaines positions, ce n'étaient pas toutes les positions et on avait encore des positions à gagner là-bas ou à, à défendre. Mais Barkan a dit à l'armée malienne, tu t'arrêtes à Gao, il est allé chercher le MNLA quand même. Ce n'est pas caché puisque les Moujao et autres, là, ils avaient chassé le MNLA, ils avaient même des armées. Mais ils sont revenus armés avec quoi on le sait et nous sommes de plus en plus sûrs. Le ministre des Affaires étrangères de Russie a dit la semaine dernière ou il y a 15 jours tout simplement que tous les rebelles dans le nord du Mali, là, les, les djihadistes, ils ont été armés par la France qui n'ont pas puisé dans l'arsenal de Kadhafi. La France a armé ces gens-là, les mouvements islamistes, pour attaquer Kadhafi. Il a dit, il dit, mais qu'il faut demander à la France si les terroristes qui sont au Mali, c'est pas ces terroristes à lui. La France ne se bat pas, elle n'a jamais voulu nous aider à récupérer nos frontières. Elle, au, elle a au contraire créé des frontières artificielles et militaires à certains endroits du territoire et le combat a gagné des endroits où il n'était pas. On peut dire toujours à la France, vous êtes un partenaire, mais n'allons pas faire de la France notre maître. La France n'est pas notre maître. D'ailleurs, eux-mêmes, ils disent, ils ne veulent pas qu'on dise ça parce qu'ils disent non, on n'est pas vos maîtres. Mais ils se comportent comme nos maîtres. Mais ce n'est pas leur faute tout à fait. Parce que moi je dis, si on n'a pas des États chez nous, eh bien quelqu'un, la nature aura horreur du vide, celui qui est là à côté il prendra les puissances qu'il veut par rapport à nous. Je ne veux pas dire la France dégagée, je veux dire on redéfinit notre partenariat. Clairement et nettement, je ne vais même pas passer par des détours. Ils tiennent compte de mes intérêts, c'est bon. Ils ne tiennent pas compte de mes intérêts, je vais les chercher ailleurs et à ma façon. Vous savez, il ne faut pas toujours les accuser. C'est parce que nous sommes ce que nous sommes qu'ils se comportent comme ça. Il y a une jeunesse malienne qui veut aller de l'avant. Qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant L'expérience même d'Ibeka doit nous suffire. Les gouvernements d'Ibeka, c'était des gouvernements dont la moyenne d'âge ne dépassait pas les 35 ans. Vous voyez cette jeunesse aussi, une bonne partie d'Ibeka est tombée, a tourné Kazak. Cette je jeunesse, elle est partie à la recherche des postes et dans la facilité de cette jeune-là. Donc il n'y a, a qu'un petit noyau qui est là avec lequel on essaye de se battre toujours. L'accord de défense, moi, je dirais que franchement, l'État d'abord doit se reconstituer pour se poser la question sur la pertinence de cet accord. Pour moi, il ne l'est pas. Pour moi, la France aussi doit cesser de se convaincre elle-même, avec ses propres mots, de la pertinence de cet accord. C'est faux. C'est un accord qui ne nous permet pas de nous en sortir. Et la preuve, la preuve de l'aide militaire maintenant ils sont ressentis par les gens comme une armée d'occupation ce qui agace. Euh, les politiques françaises, ça agace Macron, ça agace la diplomatie française. Mais est-ce qu'on a le choix Tel que c'est vécu si on n'a pas le choix. Ils ont rélevé l'ambassadeur euh, Toumani d'Imméialo pour avoir dit devant le Sénat français que leurs militaires se comportent de façon pas exemplaire des fois. Récemment vers Noël, les militaires français ils se sont bien souri la gueule ils se sont tirés dessus. et Ils étaient dans des postures vraiment pas dignes, comme Toumani l'a dit. Tout le monde peut le dire, sauf les Maliens. Et pourtant, leur comportement, c'est les Maliens qui le subissent. Mais si on le dit, on dit « tu es contre la France ». Comme si tout ce que, qui est français, même si ce qui n'est pas bon, nous ne devons pas le dire, on doit plutôt applaudir parce que c'est la France. Toumani a été relevé pour avoir dit ça. Toumani d'immédiat, c'est l'ancien ambassadeur du Mali à Paris, et il a dit devant le Sénat français que, franchement, des fois, le comportement des soldats français explique pourquoi. Les Maliens sont anti-français et que ces soldats vivent euh, dans des comportements parfois très débraillés. Soumani, il a, il a été rappelé au Mali depuis, il n'a jamais rejoint la France, donc euh, sa mission est terminée comme ça. Et puis récemment, on les a vus dans des bagarres entre eux, sous, dans des boîtes, euh, des choses comme ça, ils se tirent dessus et on les connaît pour faire ça. Donc euh, la France ne veut même pas regarder se regarder dans une classe lorsqu'il s'agit d'elle. Elle est, elle est porteuse d'une civilisation universelle et que tout ce qu'elle fait, personne ne peut lui faire de reproche là-dessus. Mais c'est toujours ce regard de mépris et ce regard aucun là oui, il est temps qu'on le dise de toute façon, ça c'est clair, euh, madame, les générations qui sont en train de pousser en Afrique ne vont jamais admettre de se plier à ça. Mais nous savons les choses, nous le savons, c'est néocolonialisme rampant avec des sociétés dans le genre Bolloré qui ne sont compétitives qu'en Afrique, qui aillent sur des marchés un peu plus sérieux, les Bolloré, les Bouligues et tout ça qui ont développé et gangréné nos sociétés et nos mœurs politiques avec la corruption et le favoritisme. Mais qu'est-ce? Et on va même jusqu'à nous dire, si tu ne t'entends pas avec la France, tu ne peux pas diriger l'Afrique. Vous voyez, tout ça, on a fait en sorte de nous faire croire à ça en Afrique. Que la France apprenne à gérer avec les dirigeants que nous choisissons, sans qu'elle se mêlent. Mais moi, je trouve que c'est presque une faiblesse de la France, qui n'a même pas la capacité de laisser les peuples choisir leurs dirigeants et d'entretenir des relations de partenariat avec ces dirigeants librement choisis. Il faut qu'elles viennent choisir les dirigeants qui deviendront ses interlocuteurs. Ça, c'est quelle politique C'est quelle faiblesse, ça ça dénote plutôt la faiblesse des hommes politiques français. Parce qu'ils doivent être à même de nous laisser choisir nos partenaires. Ce n'est pas eux qui choisissent les Américains. Pourtant, ils sont les interlocuteurs des Américains. Ce n'est pas eux qui choisissent le dirigeants de Grande-Bretagne ou de Chine. Non. Mais pourquoi en Afrique, il faut absolument qu'ils nous disent qui on doit mettre devant nos États Et ce pas possible. C'est de la schizophrénie. L'Afrique leur fout de la schizophrénie. Qu'ils arrêtent et qu'ils nous respectent, on les respectera. Sinon, c'est ce discours-là qu'ils entendront de plus en plus en Afrique. S'ils ne veulent pas changer, nous nous changeons. Donc on verra. les manière qui vont manifester le 20 janvier, c'est ça le flambeau du combat, c'est l'étincelle euh, de l'espoir. Et c'est ce qui me plaît dans ce pays, c'est qu'on ne baisse jamais les bras. Quelles que soient les circonstances, on se tient debout ou on se relève si on est tombé. Et nous n'attendons de l'aide de personne. Et personne ne nous influence sur ce plan. On va se battre. Nous faisons partie de ceux qui croient qu'il faut se battre parce que la flamme qui est en nous, l'étincelle de vie qui est en nous, c'est destiné vraiment à la recherche de plus de bien-être dans ce pays qui ne soit pas lié à des mafias. C'est bien-être qui soit un bien-être réfléchi, accepté et partagé. Donc, tout ce qui vient s'installer à la tête du réseau ou de mafia, ils auront en faire à nous. On va se battre, c'est clair.